Que faire quand on a une baisse de motivation C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 Alors parfois, peut-être que tu t'entraînes à fond tout le temps, tout le temps et parfois tu surprends que tu as un discours interne qui commence à s'installer du type « il faut que je fasse ça, je dois faire ça » et bah, ta motivation, elle est en train de baisser. Et j'aimerais aujourd'hui te dire ce qui fonctionne avec les sportifs que j'accompagne et même les entrepreneurs. 1. C'est déjà important de comprendre que tu ne peux pas être tout le temps à fond. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un fantasme. « Ah, je dois être tout le temps à fond. » Ça, c'est un fantasme. La vie... Elle est rythmique, La, rythmique. La vie, elle a des saisons. Et toi aussi, t'es soumis à des biorythmes. Tu vas inspirer, tu vas expirer. Ton cœur va battre en permanence. Tu vas ingérer, digérer. Et tout ça, en fait, ça se fait en continuité. Quand tu comprends ça, tu peux aller voir un site, par exemple, biorythmes.net, euh, dessus. Alors encore une fois, je ne prends pas ça comme une science, mais comme que des indicateurs. Ça permet juste d'avoir un œil sur ce qui se passe et de se dire ok pourquoi pas si la nature fonctionne ça fonctionne comme ça nous on fait partie de la nature donc pourquoi ça fonctionnerait pas sur nous également et en fait quand on comprend ça on voit que bah la vie a des rythmes et que nous on peut pas être tout le temps à fond à fond à fond à fond donc quand tu as un coup de mou, déjà c'est un accepte le et c'est ok et as le droit d'avoir des baisses de motivation premier point le deuxième point, ça va être un exemple, que euh, bah, deux exemples même que j'avais avec des sportifs qui étaient des, des cas d'école. Et le premier avec euh, bah, Michel qui avait fait du coup champion, de, champion du monde derrière. Et euh, il m'avait dit qu'à chaque fois il s'entraînait à fond, à fond, et là après quelques sessions de dépolarisation qu'on avait fait ensemble, eh bien il y a des compétitions où il s'autorisait, enfin d'ailleurs c'était avant les championnats du monde, il s'était autorisé parfois à se mettre au repos, alors que c'est quelque chose mais avant qui était même pas dans ses perceptions, même pas dans ses possibilités, parce que pour lui il fallait tout le temps s'entraîner dur. Sauf que la récupération fait partie de l'entraînement. Donc si tu as des baisses de motivation, tu pourrais peut-être commencer à te questionner. Est-ce que je récupère assez Est-ce que des fois, au-delà du sport, bah, je vais prendre du temps pour aller voir soit des amis, soit faire un voyage, soit aller au cinéma, peu importe en fait ce qui t'inspire ou même faire un autre sport de temps en temps, mais juste pour souffler et permettre à ton corps et à ton cerveau de se régénérer et avoir de nouvelles idées et revenir en fait inspiré. C'est vraiment la chose à faire quand tu perds ta motivation. Donc la motivation, c'est la mise en action. Alors bah, fais autre chose et tu vas voir que ton corps, si c'est important pour toi, au bout d'un moment, alors forcément, moins tu tires sur la corde, plus ton corps revient facilement dans l'action. Parfois, pour certains, bah, ça tire vraiment sur la corde, donc il y a besoin de quelques semaines, quelques mois de coupure. Mais tu vas voir que si tu respectes tes rythmes au quotidien, en fait, tu auras des moments de pause qui seront plus courts et naturellement, ton corps va vouloir se remettre en action. Donc voilà pour cette vidéo, c'était vraiment le sens c'est 1. La première chose à mettre en place, c'est accepte et tu as le droit d'avoir des pertes de motivation. Et sur toi en t'autorisant à récupérer, tu pourras te entraîner plus rapidement, ce qui est encore un paradoxe de la vie que tu peux t'amuser à maîtriser. Et voici pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir.